Bonjour. Alors cette fois c'est orthographe. Vous pouvez consulter votre manuel, page 13. Alors cette fois c'est la lettre O. Prenez s'il vous plaît l'arbre O. Cai d'activité. Ouvrez à la page... Voilà, 7. Non, c'est 8. Non, c'est 6. Voilà. orthographe, la lettre O. Page 6. La lettre O transcrit le son O quand elle est suivie de la lettre U. Par exemple, un jour, la bouche. un jour, la bouche. La lettre O transcrit le son O quand elle est suivie de la lettre I comme un soir une toile peut transcrire le son O quand elle est suivie de la lettre N ou de la lettre M. Une leçon, le nombre. Je rappelle encore fois. La lettre O transcrit le son O quand elle est suivie de la lettre U. Un jour, la bouche. Transcrit le son « O quand elle est suivie de la lettre « i » comme l'exemple de « un soir, une toile » La lettre « o » peut transcrire le son « o » quand elle est suivie de la lettre « n » ou de la lettre « m » Ils le sont, le nombre D'accord Alors qu'est-ce que je dois faire ici Relis chaque mot à l'étiquette qui convient Je comprends d'abord l'étiquette je vois haut et j'entends haut. Je vois haut et je n'entends pas haut. Par exemple, un stylo, c'est ici. Une ardoise, c'est ici. Un crayon, c'est ici. D'accord Un stylo, par exemple, une ardoise, voilà. Un crayon, voilà. Un pot, voilà. Et ainsi de suite pour les autres. Alors, un stylo, une ardoise, un crayon, un pot, bravo, la trousse, zéro, un domino, le campain, il joue. Alors, si vous voyez la lettre O et vous entendez la lettre O, si vous voyez la lettre O et vous n'entendez pas le son O, Roller chaque syllabe par. Alors, relais chaque syllabe pour écrire oui, bon. Par exemple, ici, euh, photo. Ah, par exemple, ici, poire. Poire. Poupée. Euh, melon. Vélo. Ah. Euh, bonbon. Euh, voiture. Voix, voile voile voilà euh, lou, lou lou lou louche louche louche tu vois alors répète photo poire poupée melon euh, vélo Bonbon euh, voile louche louche hein, louche photo poire poupée melon vélo bonbon voile louche Alors complète les mots par O ou bien ou par exemple une école à vous de faire la dictée, soit O hein, une école hein. C'est facile Une moto Une toupée. Mmh? Une toupie mmh? de fromage. La cour, la cour. Une route, une route. Une momie, une momie. Une poterie, une poterie. Alors, une école, une moto, une toupie, du fromage. La cour, une route, une momie une poterie. Alors, complète le mot par wa ou on. Là, le garçon, c'est on. La leçon, du poivre, une armoire, c'est wa. La récréation, une étoile, le talon, le menton. 5. Trouve la réponse à chaque devinette. Tous les mots contiennent la lettre O qui se prononce O. C'est le contraire de mec. Gros. Il est écrit sur le maillot du joueur de football ou de rugby. Bien sûr, c'est... Zéro. On prend une cuillerée de ce médicament dans ce qu'on en C'est ah, le sirop. C'est un fruit à noyau de couleur orange que l'on mange en été. Abricot. Abricot. 0, 0, gros, gros, 0, euh, 0, abricot. Voilà, c'est tout pour le moment, euh, à la prochaine.